Il y a un nouveau marché de l'aise, le rustique, je voulais trop le goûter, et vu que ce midi je vais chez Michel, je me suis dit que j'allais lui en apporter. Hello Michel! J'ai apporté les cousses pour manger! T'as vite, c'est parti! Du chaud, je ne de pas un joystick 100% belle, je que tu vas adorer. Mmh. Ça sent bon! <rire> du petite salade, des petites tomates, du boudin, du, mmh. du mayonnaise, des petits œufs, mmh. C'est tout bien. Mmh. il y a tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en fait, Michel? Ça me fait penser. Croque-monsieur. Mais ah oui, croque-monsieur. Est-ce que tu as déjà une machine pour faire euh, les croque-monsieur? Ah. Non, attends, euh, <rire> je dois en avoir une quelque part. Ah. Attends, attends, attends, attends, mais hé, hey. c'est ça? J'ai le je pas. Moi j'arrive déjà pas à ouvrir, donc c'est pas moi le chef. Attends, je crois. <rire> mmh. Allez, une deuxième. Non. Non. Pas genre, en fait, je vais me calmer parce que je vais encore plus manger. Mais je suis une très très grosse rangeuse de fromage. Je m'appelle souvent du gouda. Moi j'adore mais... le gouda. On va manger c'est très bien. Non, non, tu es pas gourmande, tu avais qu -ce dit qu'ils qu fait avec ça. On ne jette pas hein, pas de gaspillage ici. Hein. Parfait. ben regarde, ça cuit. <rire> ça m'a l'air plutôt pas mal. Elle pas bien, ma petite. Voilà. Des... Ça, c'est un truc de très vieille génération. Je mange quand même un peu bon avec les bon yeux. Bon, ben, ah baisse. Baisse. <rire> moi, j'ai ça de... C'était chez mes parents, donc moi, j'ai ça oh. depuis toujours. Ah, c'est efficace. Ça. Santé. Santé. En tout cas, c'est excellent. Ça me redonne envie d'en refaire Faire... un peu plus souvent. On, on se voit à cette prochaine. Oui, bien sûr, comme on a dit. Bisous.